Comment rendre vos publications plus visibles et être mieux identifiées au sein de la communauté scientifique Chaque jour dans le monde, des milliers de chercheurs publient des articles en différentes langues, dans différents alphabets, avec un risque d'homonymie et de confusion de patronymes. Alors, comment faire en sorte que la communauté puisse retrouver vos publications et vous permettre de sortir du lot Il existe bien des identifiants chercheurs permanents, des PID, mais lequel utiliser pour s'y retrouver dans cette jungle, Orchid est LA solution. Orchid, c'est un code international unique, pérenne et gratuit pour les chercheurs. Il est composé de 16 chiffres avec parfois une lettre. C'est un identifiant qui dissipe toute confusion concernant les homonymes ou les changements de nom et qui fait tomber la barrière des langues. Orchid est développé par une organisation indépendante à but non lucratif et permet de retrouver toutes les publications d'un même auteur. Cet identifiant communique et centralise dans un espace particulier les contenus des plus grandes bases de données comme Scopus et WOS. Il est aussi connecté avec HAL. C'est l'ID le plus ouvert, adopté par plus de 1000 établissements dans le monde. Il est devenu incontournable dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Orchid est une porte d'accès unique vers votre CV, vos communications scientifiques et vos publications provenant des différents éditeurs et bases de données. Orchid vous fait gagner du temps dans vos démarches pour signaler vos publications par une saisie unique, simplifiée et automatisée. Avec Orchid, vous choisissez en toute sécurité de rendre visible tout ou partie de vos travaux. Votre identifiant vous permet aussi de publier dans les revues internationales. Les autres scientifiques vous repèrent plus facilement, retrouvent l'ensemble de vos travaux et peuvent vous citer ou vous proposer des collaborations par-delà les frontières. Avec Orchid, vous participez à l'ouverture de la science, Rejoignez une communauté de 10 millions de chercheurs pour une science ouverte.